Lundi et mardi, la lune sera dans le Sagittaire, votre sixième maison. Votre santé et bien-être seraient au beau fixe, mais vous pourriez avoir des sentiments contradictoires. Des fois, vous serez optimiste et heureux, et des fois, vous vous sentirez vouloir vous isoler ou vous éloigner des autres. À un autre niveau, vous ressentirez plus, euh, plus d'empathie pour les autres. Au niveau de vos tâches, quelques distractions pourraient vous ralentir et des erreurs faites par vous ou les autres pourraient vous faire perdre quelques temps. Le plus important serait d'éviter les sautes d'humeur. Mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h, pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre septième maison, c'est votre maison de relation. La Lune fait un sextile avec Vénus dans votre neuvième maison. Ce sextile a une tendre influence amoureuse qui en fait un moment idéal pour être avec votre partenaire, avec vos amis ou votre famille. C'est le bon moment pour recevoir des amis, pour dîner ou bien organiser des célébrations. Votre esprit sera très ouvert à partager vos sentiments et vos relations auront l'opportunité de prospérer sous cette influence de ce sextile. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et euh, vendredi, après 14 heures, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le, dans le Verseau, votre huitième maison. Elle sera une période tranquille et une fin de semaine productive au niveau personnel. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous devriez jouer le rôle d'un médiateur et vous serez à la hauteur. Une nouvelle lune aura lieu vendredi dans cette même maison. Euh, elle va vous offrir l'opportunité de réaliser ce désir d'apprendre des nouveaux talents et nouvelles compétences pour améliorer votre performance. Elle pourrait aussi, je parle de la nouvelle lune, pourrait aussi signifier que vous pourriez vous trouver dans la nécessité de solliciter le support financier de quelqu'un d'autre, comme un conjoint ou un parent euh, ou même une institution financière. C'est euh, Ceux parmi vous qui euh, font affaire avec des clients verront des revenus à travers ces clients s'améliorer d'une manière significative. Et ça, ça s'applique sur les prochaines quelques semaines. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes et surtout partagez, s'il vous plaît,